Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont le mal de mer Même les marins les plus aguerris en sont victimes. À Tourcoing, près de Lille, deux entrepreneurs ont trouvé la solution. Ils ont inventé un vêtement anti-mal de mer et anti-mal des transports. Tout court, on en parle tout de suite avec Olivier Transo, le cofondateur de « Where is my boat ?». Bonjour Olivier Transo Bonjour France Live Vous avez donc mis deux ans pour mettre au point ces vêtements anti-mal de mer, euh, notamment avec le Centre Européen des Textiles Innovants. Euh, comment ça marche votre vêtement Qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus le mal de mer et le mal des transports quand on le porte Écoutez, tout d'abord nous partons d'un textile qui est très technique, qui fait partie des dernières générations de, de mailles et de tissus, euh, sur lequel nous appliquons une membrane spécifique, qui est de technologie française, et qui permet de renvoyer vers le corps le rayonnement infrarouge que le corps émet en permanence, qui est une des composantes de toute vie sur Terre. Nous perdons, nous rayonnons en, en permanence d'infrarouge, de, de, de, de, euh, c'est la perte de chaleur euh, du corps qui est permanente, euh, et notre membrane permet de renvoyer vers le corps cette chaleur en profondeur, et en profondeur du muscle, euh, ce qui a pour propriété de maintenir les muscles toniques, et euh, d'améliorer la stabilité posturale par l'amélioration de cette tonicité musculaire. Et les scientifiques avec lesquels nous avons travaillé ont mis en évidence que juste avant d'être nauséeux en voiture ou sur un bateau, eh bien, en étant perte de tonicité musculaire, on subit, on se refroidit, et on a toutes les chances de passer à l'état de nausée pour les personnes qui, qui sont le plus sensibles. Nous avons travaillé autour de ce sujet, et notre vêtement permet donc d'améliorer la résistance au mal des transports en général et au mal de mer en particulier. Alors, est-ce que vous avez déjà fait des tests, du coup, avec des personnes qui avaient vraiment le mal de mer ou le mal de transport Écoutez, ça fait trois ans que ouais. nous travaillons sur ce sujet. Ça fait plus de deux ans maintenant mmh. que des tests sont réalisés sur des sujets euh, de préférence sensibles, bien évidemment, mmh. euh, sur des sujets de tous âges, de 10 ans jusqu'à euh, des seniors d'âge de, très, très avancé. Hein. On a une personne de de 90 ans, qui, est, qui a testé nos produits, euh, et dans différentes circonstances, différentes conditions, euh, essentiellement en bateau, mm -hmm. mais aussi en voiture, et nous avons quelques cas euh, de personnes, et de plus en plus de remontées, de personnes en, en avion ou même en train. Même en train, on peut avoir le mal des transports Absolument. D'accord. Et est-ce que des marins guéris, euh, je pense même euh, des navigateurs, pourquoi pas enfin, Des gens dont, dont c'est le métier d'aller en mer, euh, vous, vous ont aussi contacté alors, il faut savoir que 30% de la population est sujette au mal des transports d'une manière générale. Et on peut être un, un navigateur occasionnel ou un navigateur très aguerri, euh, ça n'empêche pas. Euh, le, le fait de résister mieux au mal de mer que, que toute autre personne je prendrais euh, juste l'exemple de grands navigateurs euh, du type Eric Tabarly euh, ce sont des gens qui euh, pouvaient être malades en bateau euh, sur les premiers jours ou les premières heures de navigation et, euh, et, et, et qui, euh, qui, étaient, qui pouvaient y être sujets euh, comme toute autre personne euh, lambda voilà, donc euh, il, aurait pu, il aurait pu porter les t-shirts de « Where is my boat ». D'ailleurs, comment vous voyez l'avenir euh, pour les vêtements « Where is my boat » Comment vous voyez euh, l'avenir Est-ce que vous allez continuer à développer toute une gamme d'autres vêtements des, Il y aura des saisons hiver, saisons été Ou comment vous voyez les choses Bien sûr, hum. bien sûr. Bien sûr, nous travaillons avec euh, notre cabinet de design sur le sujet, à la fois en matière de coloris, euh, en termes de matière, purement et simplement, euh, des matières plus chaudes pour l'hiver pour euh, et des matières plus respirantes, plus légères pour l'été. Nous travaillons sur différents dessins, différents modèles, euh, mais toujours dans l'esprit de la marque qui est de rester sur un positionnement haut de gamme euh, et, euh, et une légèreté du vêtement en, en termes de poids, en, en termes de praticité. Euh, puisque quand on part en bateau, euh, évidemment, on est un peu limité mmh. en termes de place, euh, en termes de rangement, euh, donc on, on fait attention à ce genre de choses. Voilà, à la miniaturisation, euh, voilà. à la légèreté... Au euh, fait que ça soit invisible en fait finalement, ça l'est déjà, mais que ce soit de, euh, encore bon, moins visible, c'est ça Il y, y a deux collections aujourd'hui, il ouais. y a deux collections essentielles qui sont la gamme soft, qui est une gamme qui est discrète, mm -hmm. qui est faite pour être portée sous un vêtement, sans que cela se voit, euh, ou sans, mais euh, c'est une gamme de, de coloris blanc, gris, perle, qui est très discrète. Une gamme sport un petit peu plus fun, on va dire, avec des, des, des, des couleurs dans le fil. Euh, une gamme qui permet d'être un, un peu plus sportive. Euh, D'autre part, il faut souligner que tous les vêtements de première couche hein, qui se portent près du corps euh, sont des vêtements qui sont certifiés anti-UV, euh, UPF 50+, c'est-à-dire la protection maximale contre le soleil. Voilà, Si vous, voulez, si vous avez le mal, de mort, le mal de mer ou le mal des transports, vous savez désormais comment vous habiller. C'est avec « Where is my boat ?». Si vous voulez réagir à cette interview ou aux autres interviews de France Live, ça se passe sur Twitter avec le hashtag « France Live TV ». Découvrez chaque jour en vidéo ceux qui innovent et font bouger les villes sur nos applications mobiles et sur « France